Bonjour à tous. Un live complètement spontané, improvisé. Et je pense que c'est ce que je ressens cette semaine avec vous. Euh, de me sentir proche de vous, de me sentir avec vous. Et euh, la première chose que j'aimerais vous partager avec ce live, c'est déjà m'adresser à toute ma communauté et de vous dire déjà merci. Merci de me suivre, merci d'être là, merci de raisonner en <rire> l'unisson avec moi dans cette énergie dans laquelle j'étais jusqu'à ce jour et dans laquelle je suis à ce jour. Coucou et Régidio <rire> euh... Je... Comment dire Bonjour à tous et bienvenue dans cette, dans ce live, en fait, j'aimerais déjà à la fois vous remercier de votre fidélité, de la confiance que vous me portez. Euh, je me sens vraiment très honorée d'avoir été là pour vous en séance individuelle ou dans mes ateliers collectifs, les programmes que je propose. Et euh, il y a juste un moment donné où effectivement, oui, j'ai changé parce que la vie, la vie nous amène à nous reconnecter à ce qu'il y a de plus essentiel en soi. J'ai passé énormément d'années euh, dans un cheminement spirituel euh, parce que j'avais envie d'être bien avec moi-même. J'avais envie d'être dans une relation apaisée et d'amour avec moi-même et aussi avec les autres. Donc, effectivement, j'ai passé huit années d'asset et d'ermite oh, idiot et... <rire> Huit années d'assètes et d'hermite chez moi à comprendre cette souffrance dans laquelle j'étais et comment je pouvais réhabiliter tout ça, comment je pouvais transmuter cette blessure. Ce chemin-là m'a valu de me reconnecter aujourd'hui à cet amour de moi. Auparavant, je ressentais un tel vide à l'intérieur de moi que... Je pouvais être entourée d'amour, mais rien de moi pouvait définir, rien de moi ressentait cet amour-là. Aujourd'hui, grâce à ce chemin que j'ai fait, dont je suis vraiment fière, je peux presque vous dire quel est le goût que l'amour de soi a, quelle est la coloration que l'amour de soi a. Ce cheminement m'a permis de me sentir vraiment bien avec moi-même, au point que être avec quelqu'un n'est pas une nécessité pour moi, ne constitue pas un manque et une nécessité. Je vais juste me tourner un petit peu. Mais c'est plutôt une complémentarité. C'est un plus d'être avec quelqu'un pour moi aujourd'hui et je me sens fière de ce parcours. Parce que c'est un parcours qui n'a été, qui n'a pas été facile pour moi. Ce parcours, durant tout ce parcours, euh, en tant que thérapeute et coach, je vous ai partagé les outils qui m'ont permis d'effectuer ce saut quantique et ces transformations rapides dans ma vie, et ça a donné naissance au programme « Créer votre propre changement », qui est pour moi l'essence même de toute transformation. Quand on dit que transformer sa vie prend du temps, ce n'est pas vrai. Transformer sa vie prend du temps, c'est vrai, on a besoin petit à petit de transmuter nos blessures, de déprogrammer les blessures qu'il y a en soi. Mais je trouve quand même que ce process permet une transformation rapide et c'est ce que je vous ai partagé. Il se trouve que depuis juillet l'année dernière, il y a une nouvelle réconciliation qui était là. Un appel incroyable à l'intérieur de moi. J'ai vraiment eu le sentiment que depuis le mois de juillet, j'ai vraiment sorti ça de terre qui est vraiment cette réconciliation avec l'argent. La réconciliation avec la richesse. J'avais le sentiment qu'il y avait une moitié de moi qui s'est réconciliée par rapport à ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Et là, il y a clairement une autre moitié de moi qui est en train de se rétablir, qui est ma réconciliation avec l'argent. Comment je peux faire pour... Voilà. Cette, cette invitation de la vie m'a amenée à un réel, à un chemin de non-retour. Je ne pouvais plus accompagner comme avant, donc c'est vrai que je m'en excuse auprès de vous. Je, je m'en excuse parce que la question n'est pas que je vous ai abandonné, la question elle est juste que j'ai évolué et quand j'évolue, tout de, autour de moi évolue. Et donc il y a très clairement un besoin de me reconnecter à ma lumière, de mettre en valeur mon don, de valoriser ce que je vous propose vraiment parce que c'est le jeu que j'ai envie de jouer très clairement. Et en fait dans cette expérience dans lequel il y a une réconciliation avec l'argent mais profondément pour ceux qui me connaissent pour moi aujourd'hui c'est un chemin de non retour donc oui j'ai augmenté mes prix oui j'ai augmenté mes formules et si certains parmi vous se sont sentis abandonnés dans mon approche je m'en excuse profondément mais en fait je, je ne pourrais pas revenir en arrière on, on est dans une constance évolution l'être humain est dans une constance évolution et mon évolution elle est là en fait donc euh, je me la raison pour laquelle je vous fais ce live c'est parce que je me sens touchée des messages que je reçois de vous alors que quand je décrypte derrière il y a une telle j'entends cette, cette voix qui dit armel on était très bien dans les séances que tu nous proposais avant. C'était génial de pouvoir goûter à tes séances individuelles. Et on est juste triste que tu puisses changer les formules parce qu'on n'y a pas accès. Alors, j'aimerais rectifier ça. Vous avez accès à mes formules. Elles sont différentes aujourd'hui. La question, c'est est-ce que vous, savez, vous êtes prêt à investir pour vous Est-ce que vous êtes prêt à investir pour votre propre bonheur Est-ce que ensemble on peut s'élever dans cette énergie de l'argent C'est ça, en fait, l'idée. Donc je peux comprendre que pour certaines personnes vous ne soyez pas prêts à ça parce que en fait dès lors que vous êtes dans cette dynamique d'être prêt à investir pour vous, cet argent que vous êtes prêt à investir pour votre bonheur n'est ni plus ni moins qu'une injection incroyable d'amour pour soi. C'est assez étonnant que quand on est prêt à faire ce mouvement là pour soi, la transformation elle est là. Au mois de au mois d'août j'ai investi pour une formation qui m'a coûté très très cher et c'était la première fois que j'ai fait ça pour moi et j'ai compris à travers cela à quel point on était engagé dans les dans les dans les accompagnements euh, dès lors qu'on est prêt à investir pour soi alors j'aimerais vous dire oui mes prix ont augmenté mais si si vous êtes dans cette énergie où vous êtes prêt à vous engager à vous investir pour vous rien que le fait de d'investir cet argent là constitue déjà 80% de votre transformation parce que vous êtes prêt à tout pour vous donc augmenter le prix pour moi est un jeu de co-création d'une évolution certaine parce que pour moi il était clair que dès lors que j'ai investi 12000 euros pour une formation chaque fois qu'on avait notre module, pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité que le fait que je transforme ma vie. Et ça ne pouvait pas être autrement parce que je voulais que cet argent-là ait de la valeur, que cet argent-là ne soit pas exploité pour rien. Donc, je souhaite, ça m'a, hop là, je vais juste tourner un peu. Alors, voilà, j'espère que tout tient. Génial. Donc, l'idée d'augmenter les prix, c'est aussi un jeu que j'ai envie de jouer aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est ma réconciliation avec l'argent. C'est la valeur que j'ai envie de donner à ce que je propose, à mon approche. Et en même temps, c'est une co-création dans laquelle vous aussi, vous vous élevez dans, cette, dans ce rapport avec vous-même, dans ce que vous êtes prêt à mettre pour vous. Hop là, c'est un petit peu périlleux comment j'ai posé tout ça. Donc, pour ceux qui ne ressentent pas l'énergie d'être dans cette dynamique, j'aimerais juste vous dire que je m'en excuse. Et c'est comme ça, en fait. Je suis désolée, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est un chemin de non-retour. Euh, depuis, j'ai été beaucoup brassée, bien sûr, parce que quand on se réconcilie avec l'argent, on est face à nos, à nos peurs, on est face à nos blessures d'enfance par rapport à l'argent. Euh, et je suis euh, ouverte à processer sur ce sujet-là. Le courage que j'ai eu d'augmenter mes prix aujourd'hui et changer mes formules ont donné naissance à la mastermind argent et prospérité. Je reconnais que la mastermind argent et prospérité est audacieux. C'est un, un, un mastermind qui est audacieuse. À ce jour, je n'ai vu personne proposer un tel programme c'est vrai mais en fait il n'est pas fait pour tout le monde non plus c'est vrai parce que ce mastermind l'énergie de ce mastermind s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà tenté de se réconcilier avec l'argent qui ont déjà tenté des formations en changeant leur mastermind en changeant leur euh, pardon leur mindset en, en travaillant déjà au niveau des croyances limitantes, en travaillant déjà au niveau des blessures euh, liées à l'argent, euh, en, en, en ayant déjà fait des méditations, voilà, pour se synchroniser. Et malgré tout, malgré tout, ne sont pas arrivés un résultat probant euh, dans l'accès à l'argent lui-même. Ce mastermind est en fait le fruit d'un propre parcours dans lequel moi aussi j'ai déjà testé tous ces outils. Et je comprenais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe donc Qu'est-ce qui fait que en fait, on ne, on ne quitte pas quelque part. La peur de manquer reste toujours un bruit de fond. La peur de manquer nous amène toujours à des stratégies de survie. Et c'est comme ça que j'ai créé ce Mastermind. Parce que moi, j'ai vécu ce grand saut vers cette, ce nouvel univers, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme où l'argent est là mais il y a un process bien sûr et je processe toujours bien sûr hop là et je processe toujours en fait bien sûr le chemin il est il continue j'ai entendu quelqu'un hier qui disait euh... Peut-être que ce que je propose ne parlera à personne. Et c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Peut-être que la Mastermind Argent et Prospérité, vous ne la ressentez pas. Ça ne rentre pas dans, dans, dans, voilà, dans ce que vous ressentez pour vous aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été le fruit de beaucoup de réflexions, beaucoup d'écritures, d'expériences, d'expérimentations aussi, dans lequel euh, dans lequel j'avais tout simplement envie d'avoir accès à la richesse. Simplement, simplement, comme tout le monde, comme tout le monde. De pouvoir augmenter mes prix, de vouloir valoriser ce que je fais et de pouvoir dépasser toutes les peurs qui m'ont empêché d'être dans cette dynamique. Parce que très clairement, très clairement, on a tous envie de vivre dans une situation confortable. On a tous envie que l'argent vienne à nous de manière confortable. Mais très clairement, mes amis, je vais vous le dire, nous avons un fonctionnement qui va à l'encontre de tout ce qu'on souhaite pour nous. C'est la raison pour laquelle nous naviguons à contre-courant dans l'énergie de l'argent. L'énergie de l'argent est une énergie qui est très particulière. Et c'est assez étonnant, en fait, dans mes recherches actuelles, euh, parce que je suis toujours dedans, j'avance je, je, dans mes recherches, je procède à travers moi et, et je remarque que dans la spiritualité, dans toutes ces pensées si nobles, on parle beaucoup d'amour de soi, mais on ne parle pas de la richesse, on ne parle pas de l'argent. On ne parle pas de la reconnexion à l'argent lui-même. Et pourtant, on nous parle bien de la spiritualité par rapport à l'amour de soi. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai vu pas mal de formations sur lesquelles euh, on a des, des, des accompagnateurs, des coachs qui nous amènent vers la reconnexion à l'abondance illimitée. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça a été fait en fait pour moi. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais ça a été fait. Je veux dire, euh, aller voir la relation avec l'argent, les croyances limitantes, les blessures, euh, les méditations, connexion à l'abondance, ça a été fait. Ça a été fait. Mais il y avait quand même un puzzle hyper manquant pour moi dans tout ça. Et que personne n'en parle donc c'est ce que j'essaie de retranscrire dans cette mastermind c'est que tant qu'on reste dans notre notre ancien décor en fait dans notre ancien paradigme dans lequel la peur de manquer a été la source de tout a été notre premier rapport avec tout waouh c'est hyper compliqué de se reconnecter simplement et naturellement à l'argent donc il y a vraiment un déconditionnement, il y a un déconditionnement de nos automatismes, des actions que nous posons et dont on n'a pas conscience. Un déconditionnement au niveau de nos pensées, mais c'est en fait un déconditionnement sur tous ces plans en même temps. Je ne dis pas que changer de mindset, euh, accueillir ses émotions, euh, déprogrammer les blessures liées à l'argent les ne sont pas utiles, si c'est utile. Mais très clairement, il y a un, un changement de, j'appelle ça de matrice d'architecture, un changement de paradigme complet dans lequel on introduit tous ces process, et c'est ainsi qu'il se passe quelque chose. Et euh, bah c'est ce que je propose dans le mastermind, c'est-à-dire on revient à la base, on reconstruit l'architecture de base dans lequel on est dans un espace où l'abondance est là, l'abondance est illimitée. Et le mastermind en soi vous propose comme un chemin en fait, c'est une ligne, c'est un chemin qui est offert dans lequel vous allez pouvoir processer progressivement pour que progressivement vous puissiez ancrer, c'est pas cette notion, vous puissiez ancrer la richesse illimitée, infinie, absolue à l'intérieur de vous. C'est un parcours qui est sollicitant, je ne vous dis pas, je ne vais pas vous dire que ah oui, vous allez faire des programmes. Non, vous en avez déjà fait, vous êtes là où vous en êtes en fait. Le mastermind vous permet justement, argent et prospérité, de pouvoir dire et si il y a et si, un puzzle manquant dans tout ça Et si effectivement, si je suis dans un décor où l'argent est déjà là, ben peut-être que mon attitude changerait, mes choix changeraient, mes actions changeraient. Mais si j'ai conscience de tout ça, si j'ai conscience que je suis abondance illimitée, abondance de richesse illimitée, mais que les actions que je cultive au quotidien répondent à l'urgence dans laquelle je suis, répondent à ma peur de manquer, en fait on est toujours en train de nourrir l'ancien paradigme. Vous voyez la, la, la, la, la subtilité qui fait que quelque part on s'auto-sabote dans notre démarche. Donc il y a vraiment un moment de remettre la mécanique à l'endroit pour que vraiment euh, l'argent recircule au bon endroit en fait. C'est assez fou parce que j'ai remarqué que euh, pour ceux qui sont dans le chemin spirituel, euh, on nous apprend à nous reconnecter à l'amour de soi. Et qu'on contacte d'abord on cultive cet amour de soi à l'intérieur de nous pour vivre l'amour à l'extérieur de nous de manière naturelle. Qu'en est-il de l'argent Qu'en est-il de l'argent Est-ce que le sentiment d'argent en soi, on la cultive dans notre cœur Ou est-ce qu'elle est uniquement conditionnée par notre compte en banque Parce que selon gagne, ce qu'on gagne, en fait. Où est le référentiel où est le sentiment de richesse que l'on a à l'intérieur de soi et qui se vit de manière naturelle à l'extérieur de soi Ça devrait être la même chose en réalité. Et c'est assez fou parce que hier, justement, je discutais avec quelqu'un profondément spirituel. Et quand je lui parlais de ma démarche, de cette démarche dans laquelle je suis aujourd'hui, par rapport à la richesse, il a une réponse qui... Moi, je me surprend parce qu'il me dit « Oui, mais là, on parle de l'abondance. » Je lui ai dit qu'il était temps pour moi de me reconnecter à la richesse, à l'énergie de l'argent. Il me dit « Oui, mais en fait, il me dit enfin, il ne s'agit pas de l'énergie de l'argent, il s'agit de l'abondance en général. » Et ça, c'est un petit peu ce que je trouve le creux qu'il y a dans la spiritualité. C'est qu'il y a une forme de fuite à rentrer dans cette énergie-là. Parce que cette énergie-là, elle est particulière, elle n'est pas évidente. Moi, je ne, jamais j'aurais mesuré la difficulté réelle et concrète à la reconnexion de l'énergie de, de l'argent parce que se réconcilier avec l'argent ça ne veut pas dire que ok l'argent rentre parce que pour que l'argent rentre je peux faire des formations en marketing et communication euh, je peux faire des méditations euh, je peux faire la loi d'attraction pour attirer l'argent à soi et je peux être dans une énergie vraiment masculine où je donne tout où je je me mets euh, je fais des heures sup, je me donne beaucoup d'énergie pour obtenir de l'argent. Vous allez obtenir de l'argent, mais ça veut dire que vous êtes dépendant de cette énergie-là. Vous êtes dépendant de ce mécanisme-là. Parce que sans ce mécanisme, il n'y a rien de tout ça qui existerait. Et donc, en fait, le mastermind, c'est aller au-delà. C'est sortir de ce conditionnement de courir après l'argent. Mais ça paraît tellement fou, en fait, tellement flou et tellement abstrait qu'on se pose la question de comment est-ce que c'est possible mais en fait, c'est autant possible que comment je peux obtenir de l'amour à l'extérieur de moi aujourd'hui Parce que j'ai commencé par un... Le point de départ est invisible. J'apprends à m'aimer et quand je m'aime, c'est invisible. L'amour qu'on se témoigne est invisible. Le respect qu'on se témoigne est invisible. La considération de soi qu'on pose à oser dire non, à poser les limites, à considérer ses besoins inconditionnellement, est invisible, c'est un sentiment. Euh, le sentiment d'être de, de en compassion avec soi-même dans le non-jugement est invisible aussi. Mais c'est dans cet espace invisible que ça se matérialise à l'extérieur de soi par des témoignages d'amour, par la considération qu'on a de vous. L'argent, c'est la même chose. On commence par un état invisible de comment je me reconnecte à la richesse dans mon cœur. Ça paraît abstrait. Donc on est loin du marketing et de la mise en action. La mise en action, c'est une résultante. Le marketing, la est une résultante. Mais il y a une graine qui a besoin de se déposer à l'intérieur de soi. Mais si la graine qui est à l'intérieur de vous est la peur de manquer, alors vous êtes dans une boucle infernale. Donc je vous invite en fait à juste venir regarder à l'intérieur de vous quelle est la graine et le départ de toute chose dans votre rapport à l'argent. Soyez honnête et transparent. Si le point de départ est la peur de manquer et que vous puissiez dire « Ok, je vais tout faire pour en gagner. » Peu importe si vous faites des démarches spirituelles, de méditation ou autre. Le point de départ est le manque. Donc, vous allez vivre des situations dans lesquelles même si vous allez gagner, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont riches, qui ont de l'argent, et qui jamais ressentent, ressentir la richesse, la richesse en soi, à l'intérieur de soi, parce que c'est là qu'elle commence, avant que ça puisse se matérialiser. Donc ça demande, de ok, comment je mets en valeur ma lumière, comment je mets en valeur mon super talent comment j'ose augmenter les prix comment j'ose jouer le jeu que j'ai envie comment j'ose prendre ma place pleinement comment j'ose briller tout simplement parce que c'est ce qui me revient de droit comment je peux me lancer tout simplement en légitimant pleinement ce que je fais et ça ça ça, ça ce sont les actions en conséquence de ce que vous avez besoin d'établir dans votre mémoire cellulaire Mais voilà, je pense que ce, voilà, le mastermind que je vous propose, Argent et prospérité, qui commence le 3 mars, je vous invite à aller lire le contenu sur mon site internet où vous allez voir dans mon lit tri, le lien est là et de ressentir si ça résonne pour vous. Je sais qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Je sais qu'il faut se sentir prêt pour faire ce grand saut. J'ai fait ce grand saut moi-même. Ça a été très sollicitant, très sollicitant. Ce serait mentir de vous dire le contraire. Donc moi, mon job c'est de vous permettre de montrer le chemin sans que vous ayez à galérer autant, sans que ce soit aussi laborieux pour vous. C'est un chemin qui est tracé, c'est un chemin qui a été vécu, expérimenté, qui vont vous permettre, justement, d'être dans cette légitimité de soi, dans cette affirmation de soi, et surtout, surtout, se reconnecter à quelque chose qui nous revient de droit, qui est l'abondance d'argent, qui est la richesse en elle-même. Imaginez-vous que l'abondance d'argent, la richesse et la prospérité et notre nature profonde. C'est notre essence véritable. Ça veut dire que vivre dans la richesse est normal parce que tout simplement, on existe. C'est ce qui nous revient de droit et qu'il suffit juste de choisir cela. Mais il y a une différenciation entre dire je veux être riche et que ça reste dans le mental, et que tout, tout de vous, tous tout vos mémoires cellulaires, tout de vous a envie de faire partie de ce paradigme où la richesse est là. Je peux vous garantir que c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle vous avez ces formes de résistance ou la difficulté d'y avoir accès. Parce que tout de vous a compris la complexité de l'histoire. Le tout n'est pas de dire « j'ai envie d'être riche ». Ça ne suffira jamais. Le tout n'est pas de faire transformer les croyances limitantes. Non. Quand on, on a envie vraiment de se sentir libre de la peur, libre, complètement libre de la peur de manquer, se reconnecter à cette énergie de richesse absolue et limitée, croyez-moi, il y a un processus à faire. Il y a un processus à faire. Parce que c'est comme si... J'ai conscience aujourd'hui, par exemple. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous avez 10 milliards d'euros sur votre compte. Parce que votre nature véritable, c'est la, la, la richesse en soi, l'abondance de richesse. Donc en fait, on ne le sait pas, on ne mesure pas, on n'en a pas conscience, on ne le ressent pas, qu'en réalité, nous sommes déjà riches. Parce que c'est une énergie. Et en fait, notre seul référentiel, c'est notre compte en banque, ou ce qu'on a. Et c'est ça le problème. En fait, on commence déjà par cette conscience de ce que nous sommes. Et si j'ai conscience de ça, je peux déjà déposer, par exemple, le vers de dire « Ok, j'ai 10 milliards d'euros sur mon compte. » Mais la question, c'est si j'ai 10 milliards d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je fais avec mon activité Qu'est-ce que je fais de ma vie Comment je la vis, vraiment je me suis posé cette question-là pour me reconnecter vraiment à l'abondance que je suis, dont je n'avais pas conscience et dont je ne ressentais pas. Mais en fait, si je pose cette éventualité que okay, j'ai 10 milliards d'euros, là j'ai tout l'argent qu'il me faut à disposition et de manière illimitée, parce que c'est ma nature profonde, c'est ce qui est. Qu'est-ce que je ferais euh, Je pense qu'avec tout cet argent, en fait, je pense que je continue à transmettre, parce que j'adore transmettre. Euh, « Est-ce que je vais aller convaincre les gens d'acheter pro... mes offres ?»« Non, non, je ne courrai après personne. »« Je laisserai les gens venir à moi. »« D'accord. »« Est-ce que... Euh... »« C'est comment pour moi, si je propose un mastermind et qu'il n'y a personne ?»« Ben, en fait, euh, c'est OK. »« Parce que le mastermind, après tout, c'est quelque chose qui m'a apporté moi. »« Moi, je sais ce que ça m'apporte. »« D'accord. »« Donc, pour moi, c'est OK. » Si ça résonne pour personne, c'est que c'était OK pour moi, vous voyez Donc. Donc, ça demande d'avoir une attitude en cohérence avec ce que nous voulons cultiver. J'aimerais vous dire, mes amis, que l'univers ne traite toute information, toute équation vibratoire qui rentre dans la cohérence. Et la notion de la cohérence, c'est une équation vibratoire la plus équilibrée qui soit. Entre ce que je désire au plus profond de mon cœur, et si j'ai envie de dire, j'ai envie de vivre dans la richesse de manière illimitée, confortable, à vie. D'avoir l'attitude qui va avec, et non un controverse. Et moi j'ai réalisé à quel point je, je voulais gagner de l'argent, mais je faisais tout le contraire, tout mon attitude était contraire. Il y a un déconditionnement, il y a un sevrage à faire. Ça c'est une évidence, c'est une évidence. Et je ne comprends même pas à ce jour pourquoi on ne m'a pas accompagnée dans ce sens-là. Parce qu'en réalité, pour moi, ça me paraît indispensable de se sevrer totalement de la peur de manquer. Un sevrage total. Et il y a un module justement exprès pour ça dans le Mastermind à argent et prospérité. Et dans cette cohérence, il y a aussi comment je... où je place cette illusion du manque, justement cette illusion de la peur de manquer. C'est un processus, mes amis, c'est un processus qu'il va falloir régulièrement appliquer pour que cet espace de richesse illimitée et absolue que je suis, que nous sommes intrinsèquement, puisse se vivre naturellement à l'extérieur de soi. C'est mon partage à travers le mastermind Argent et Prospérité. Si vous en ressentez le.. Si vous, vous sentez en phase. Avec l'énergie de ce mastermind et que vous vous sentez prêt, parce qu'il faut se sentir prêt, je pense, parce que je comprends que... <rire> je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Vraiment, je comprends parce que c'est sollicitant. C'est comme si on rentre dans un espace où il y a des vrais riches et des faux riches. Et là, il s'agit d'être des vrais riches. Des riches dans lesquels le sentiment plein est là. Des riches dans lesquels l'argent circule tout simplement et naturellement. Ça, c'est ce que j'aspire à transmettre du plus profond de mon cœur. Et je suis ok, je suis ok de processer moi aussi de mon côté pour vous permettre de mettre encore davantage et plus de clarté dessus, mais aussi d'évoluer moi-même dans le chemin dans lequel je suis aujourd'hui. Donc mes amis, mes amis, je... je vous emmène, pour ceux qui veulent, bien sûr, dans ce voyage avec moi, euh, de l'abondance, du coup, sur euh, tous les plans, euh, dans ce voyage dans lequel on se valorise, on, on se considère, on honore l'être que nous sommes, on honore la lumière qu'il y a en nous. Pour beaucoup qui me connaissent, vous savez à quel point je suis intègre dans ma façon d'être. Chaque chose que je transmets, je l'applique dans ma vie. C'était bien beau de vous dire que c'était important de, de vous valoriser vous-même. Et c'était important que moi, je l'incarne aussi. Et ce que je suis aujourd'hui est le fruit de cette incarnation. Donc je suis désolée mes amis, si je vous déçois. Je suis désolée si aujourd'hui je ne peux plus servir comme je l'ai fait auparavant. Mais en même temps, je ne vais pas pouvoir, comment dire, euh, je suis très très fière, <rire> et très très fière d'avoir évolué moi-même, Très, très d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et très, très fier de pouvoir vous partager le fruit de ce parcours dans lequel vous aussi, vous allez pouvoir vous élever, vous honorer et euh, vous reconnecter à votre essence profonde qui est cette abondance de paix, cette abondance de joie, cette abondance d'amour et cette abondance de richesse infinie. Le Mastermind, en fait, commence le 3 mars. Si ça résonne pour vous, je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une belle journée, mes amis, et prenez bien soin de vous. Et je pense que je reviendrai en live avec vous la semaine prochaine. Liliane, je te fais des gros bisous. <rire> J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse fort. Ciao, ciao